et va y rester jusqu'au 11 mai. Mercure, dans cette maison, va stimuler votre curiosité à découvrir l'ambigu, les secrets, les lieux cachés aussi. Vous auriez tendance à investiguer plutôt que poser des questions ordinaires. Ces énergies favorisent les professions des enquêteurs et le journalisme. Mercure dans cette maison favorise les études, les enquêtes, les recherches et les, inve les investigations en profondeur. Pour les prévisions quotidiennes, lundi, la Lune sera dans les Gémeaux. Les plus chanceux seront les Gémeaux verso-balance, donc vous. Les moins chanceux, les cancers. Donc, lundi, la lune sera dans votre neuvième maison. Durant cette journée, vous vous sentirez bien dans votre peau, bien que de temps en temps vous auriez cette forte envie de briser les barrières de distance, distanciation sociale et sortir de votre zone de confort. Utilisez les belles énergies de cette journée pour profiter du printemps même si c'était à travers vos fenêtres ou sur votre balcon. Vous aurez un sentiment doux de joie que vous ne pourriez pas vraiment expliquer. Votre optimisme sera très rassurant pour vous et même il contaminera les autres. Mardi et mercredi, la lune sera dans le cancer les plus chanceux seront les cancers, poissons, scorpions. Les moins chanceux, les lions. Et vous, vous êtes ici, chère Balance. Donc, la lune sera dans votre dixième maison. Au niveau de vos tâches, vous serez très créatif dans la gestion de votre temps et les multitâches. Au niveau du moral, surtout en ce qui concerne votre foyer, des petites tensions ou bien des inconvénients qui s'imposeront la dernière minute pour y perturber votre tranquillité d'esprit. Essayez de ne pas trop vous emporter avec le stress et soignez vos propos. Ces énergies sont passagères. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le lion, votre onzième maison. Les plus chanceux seront les lions, béliers, sagittaires et... Euh, les moins chanceux seront vers son scorpion, taureau, vierge, et vous, vous êtes ici, chère Balance. Donc, la lune sera dans le lion, votre onzième maison. Jeudi sera une journée délicate pour la plupart des signes. Il y aura de l'impulsivité et des tensions, qui, bien que pas causées par euh, vous, mais par les autres. La patience sera très requise durant la journée de jeudi. Mais par contre, vendredi, la pression s'allègera et vos communications et interactions avec les autres seront plus plaisantes et moins stressantes. La tendresse et la sympathie régneront ces vos communications. Samedi et dimanche, la lune sera dans la Vierge. Votre douzième maison, les plus chanceux, les vierges, taureaux, capricornes et les moins chanceux, et je m'en excuse, c'est vous, chère Balance. Les énergies de cette période combinées à la solitude pourraient avoir un effet négatif sur votre bien-être mental. Il faut ne pas vous fier à ce que les autres pensent de vous ou de vos approches ou même à leurs paroles. Faites attention à vous et fiez-vous à votre intuition. Vous pourriez risquer de vous mal prononcer et par conséquent, les autres pourraient mal interpréter vos messages ou risquer de ne pas dire ce que les autres attendent de vous. Cette période n'est pas vraiment favorable pour entrer dans des débats inutiles ni dans des confrontations. Patientez